Nous sommes en direct aujourd'hui de la chaîne Claudette TV et nous accueillons Madame Leila Deschamps. Madame Leila Bâche. Oh, désolé. Oh, vous êtes-vous déjà brossé vos dents? Bien sûr que non, je déteste le goût du dentifrice. Oh, avez-vous fait par exprès d'avoir marché sur mon pied? Euh, non. En fait, euh, ouais. Désolée. Um, ah oh, oui, c'est là. Um, Avez-vous un chat ou une chatte Oh, laissez-moi réfléchir. Um, à peu près 46 chats et 40 chatons. Donc 20 chattes et 26 chats. Wow. Oui. Um, um, um... Aimez-vous chanter Oui, j'adore chanter la preuve. Oh oui, j'ai une merveilleuse voix. Donc, oui, j'adore chanter. Avez vous Avez-vous déjà cassé des fenêtres en chantant Oh, pas que des fenêtres, mais à peu près. 40 fenêtres, 100 verres et 8 vases. Ils étaient de ma grand-mère, je me suis fait disputer. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne Claudette TV. Au revoir mes adorés. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes... Euh avec Monsieur Samy euh, sur Claude Heltier. Bonjour. Bonjour M. Samy. Bonjour. Avez-vous déjà gagné des trophées juniors Ben oui, deux ou trois trophées contre des enfants de cinq. Hein. Ils sont trop faciles à battre. Ah, oui. Beaucoup trop faciles à battre. Okay, je, vous vois. je vois ce que vous voulez dire. Bon. Avez-vous une relation amoureuse avec quelqu'un Ben oui, je suis mariée avec, ben, avec une, une personne qui est trop célèbre. Avec ses pancakes. Elle fait des pancakes non mais succulents, succulents, à chaque fois qu'elle vient dans la maison. Avez-vous déjà perdu un match Ben. ben c'est difficile à dire en fait. Ben. D'accord, oui. Je vais dire la vérité, j'ai Je... déjà perdu des matchs contre des enfants de. 2 ans de... Deux 2 ans oui. Ah ouais, une humiliation. Quel ah, était ben... le score Ben. Quelque chose entre 45 et 50 zéro. Ah, ils vous ont vraiment humilié, monsieur. Euh, ah oui. Combien avez-vous de fans Ben, j'en ai deux, environ deux. Ce sont ma femme et mon enfant. Et ils, ils me supportent trop. Je suis leur idole. Ah oui. Ah ouais. euh, nous avons terminé maintenant. Merci de nous avoir suivis sur Claudel TV. À bientôt. Bye. Au revoir. On est en direct sur Claudel TV. Aujourd'hui, on est avec Eva. Bonjour Eva, je vais te poser cinq questions. Bonjour. Première question, avez-vous un petit copain L'amène dans tout de suite. Non, il m'a quittée. Il a dit que je suis trop vaniteuse. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Hum. Quel âge avez-vous J'ai 22 ans et je suis encore superfaite. Avez-vous des animaux de compagnie Bien sûr, j'ai 2 ans en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas bien de piéger des... Des animaux dans des cages, ils doivent être libres. Vous ne comprenez pas, je leur ai acheté des territoires. Ah, quel est votre film préféré L'amour dans le pré. Quand j'ai pleuré, c'était excellent. Tous les fans veulent savoir, avez-vous eu de la chirurgie esthétique Non, je suis naturelle. J'ai fait mes recherches et c'est quoi ça Ma réputation est finie, j'ai dit à mon agent de tout faire effacer Merci Claude, euh, d'avoir suivi Claudel TV. À bientôt. Bonjour, nous sommes en direct sur la chaîne Claudel TV et nous accueillons aujourd'hui M. Miguelès. Merci. Bonjour, Bonjour M. Hassan. Bonjour. Aimes-tu être acteur, M. Miguelès mmh, Un peu. Peut-être. Pas vraiment. J'avais juste besoin d'argent car je travaillais à McDonald's et j'étais pauvre. Um, As-tu une relation amoureuse avec une haute célébrité mm, Non, mais j'aime beaucoup Taylor Swift. Pays-tu euh, Parfois, mais je préfère gaspiller mon argent sur des Rolex, des bijoux, des Lamborghini et des nouvelles chaussures. porte tu du maquillage pour être beau Non, je suis naturellement beau. Merci de nous suivre sur Claudel TV, à bientôt, monsieur Miguelès.